Yo Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, pour vous mes petits gras, on va parler d'un plugin basique, un plugin, plugin doubleton, un plugin super utile, que d'ailleurs beaucoup de logiciels nous envient. Il existe une version un peu plus gratuite à la marque x -Fair. On va parler bien évidemment du multiband dynamique doubleton. ce petit audio effect absolument fabuleux, qui peut être utilisé pour du mastering, qui peut être utilisé sur des pistes, très peu l'utilisent car ils connaissent pas leurs fonction, ils ne savent pas exactement à quoi ça sert. Et tous les ingestants utilisent le travail à multiband. Et celui-là, le multiband dynamique d'Ableton est juste fabuleux. Il te permet de faire de la compression, de l'expansion en multiband. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais t'inviter à venir voir ce petit plugin sur Ableton. Je vais t'expliquer un peu tout ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, à quoi ça correspond, comment les utiliser. Quelques petits tips éventuellement aussi pour tes productions, pour tes mashups, pour tes masterings, voilà, donc let's go Donc une multiband dynamique, double tone, se trouve dans les audio effects, on va retrouver donc dans les différentes options, les différentes utilisations de ce plugin, donc le réglage de nos trois bandes, high, low et le mid, donc mid, ça signifie que ici on va régler notre fréquence de fréquence haut, donc on va faire une coupure à partir de 3000 Hz donc tout ce qui va être 3000 Hz au-dessus, ça sera notre high, et les low 120 Hz, on peut monter jusqu'à 200 allez. tout ce qui est en dessous de 200, ça va passer dans notre bande low, tout ce qui est au-dessus de 3000, ça va passer dans notre bande high et tout ce qui est entre les deux, ça va passer dans notre bande mi donc ici tu peux activer, désactiver mettre en deux bandes, en une seule bande, d'accord, tu règles la hauteur de tes fréquences sur lesquelles tu veux travailler tu peux éteindre ou pas ici tu peux les mettre en solo tu peux régler ton niveau d'entrée d'accord tu vas pouvoir venir ici choisir soft ni ou pas d'accord ça va être la pente un peu plus douce ou pas de la compression et choisir le type d'analyse de lecture rms ou pic donc le rms en fait pour ceux qui ne connaissent pas le rms ableton va analyser le, la hauteur maximum générale de ton son, de ton sample Et la différence avec le pic Le pic, il va plutôt analyser le, le point le plus haut directement d'accord. Donc RMS, analyse en globalité la hauteur maximum de ton sample, de ton son Et le pic, ça va analyser vraiment tout ce qui est transient, etc Donc si tu veux venir traiter des transients sur des drums par exemple Tu vas pouvoir venir le travailler avec le multiband dynamique Et tu te mettras en mode pic Ensuite, on va passer tout ce qui se passe à droite. Donc à droite, on a nos sorties, d'accord De notre bande haute, bande du milieu, bande des bas, d'accord La sortie générale, le time, ça va être le temps de, de réaction, d'accord De notre compresseur. Et le amount, ça va être notre dry and wet. Donc l'intensité la, avec laquelle on va utiliser ce plugin. donc Voilà pour l'explication rapide. Et maintenant, on va passer au plus important, ce qui se passe au milieu. Comment les régler Comment faire de la compression Comment faire de l'expansion Quelle est la différence entre l'expansion la compression Donc Voilà. Si tu es abonné à La Recette, la suite de la vidéo, c'est maintenant. Ça continue. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à souscrire et à prendre l'abonnement. Sinon, je te dis à très vite. Ciao